Introduction pour le référencement de votre site WordPress. Avant de commencer le référencement de votre site, il vous faut l'optimiser. Commencez à supprimer les extensions que vous n'utilisez pas. En effet le site sera plus léger et plus sécurisé. Ensuite, passez en revue l'ensemble des images dans vos médias et supprimez celles que vous n'utilisez pas. Allez dans vos articles et videz la corbeille. Faites de même avec les pages. Cliquez sur état de santé du site pour suivre les conseils proposés. Procédez à une sauvegarde de votre site en passant par « Duplicator » ou « All-in-One ». Ensuite suivez les étapes suivantes.